Bonjour à tous. Bienvenue sur boursetechnique.com. On va faire une petite analyse récapitulative de la situation. On est le 9 janvier 2019. On débute l'année depuis depuis le 7, dans le fond, les vraies transactions, où est-ce que les opérateurs sont rentrés vraiment d'une manière réelle dans le marché. Donc, on poursuit un rebond, un rebond technique, qui euh, pour moi est pas extraordinaire, même si les médias traditionnels parlent de rebonds euh, extraordinaires qui.. Euh qui nous ferait penser qu'on est retourné en tendance haussière, euh, euh, faudrait vraiment être prudent sur le marché parce qu'il y a il n'y a absolument rien qui me me dise qu'on est retourné en tendance haussière. Au contraire, je pense qu'on a débuté un marché baissier, euh, c'est c'est commencé, euh, ça fait pas très très longtemps. Euh, une confirmation, je parle, on avait eu en février 2018 déjà. Un, euh, sérieux avertissement et on voit ça sur le RSI euh, et on a eu un autre frénésie d'achat euh, où on a une belle divergence qui, euh, qui est apparue donc euh, on se trouve à être vraiment en marché baissier euh, euh, <coughs> euh, c'est un marché qui euh, euh, va euh, être accompagné de de bons rebonds mais de très bonnes euh, des, des, des bonnes corrections euh, jusqu'à certains supports euh, qu'on va voir tout à l'heure. Je vais vous montrer ça. Donc, on, on va euh, analyser aussi euh, l'or, parce que l'or euh, euh, reprend du galon. On a, on a vu ça. Euh, l'or, euh, le dollar US aussi, euh, qui euh, dans une, est dans une situation euh, particulière, très précaire. Euh, qui fait en sorte que l'or monte parce que lorsque l'or monte, euh, le dollar baisse, l'or monte. Mais aussi, c'est, euh, je pense que la, la, la vague qu'on a eu, qu on a eu au niveau du dollar, c'est terminé. Donc, euh, ce matin, je pense qu'on va aller avec. Euh, euh, avec Stock Chart, uh, souvent je, je vais avec uh, TradingView. Uh, j'aime bien aussi TradingView, mais là j'ai fait plusieurs analyses uh, au niveau de Stock Chart, fait que uh, ça va nous aider peut-être à, à se situer au niveau du marché, uh, donc uh, je vais commencer avec uh, le Nasdaq, uh, ici uh, on voit le Nasdaq uh, sur un... Uh, hebdomadaire, période hebdomadaire. Euh, J'ai tracé ici des supports et des résistances où est-ce qu'on pourrait être, euh, où aller avec euh, notre cassure euh, qui nous est arrivée au mois de décembre. Euh, bon, on va commencer avec ça ici, ça c'est Slope, euh, c'est des indicateurs que je me sers, qui me sont très utiles, mais dans le contexte actuel, on va comme euh, euh, <coughs> regarder simplement des indicateurs traditionnels pour le le, le Nasdaq. Ici, euh, on voit notre montée à partir de 2015-2016, euh, on avait vraiment une situation très très précaire, euh, mais le gouvernement est intervenu. Je pense qu'ici, on aurait pu avoir une correction importante et ça aurait soulagé tout de suite le marché, mais là, euh, on, a, on est intervenu. Il y a eu beaucoup d'argent qui est rentré dans le système, puis ce que ça l'a fait aussi, c'est qu'on a gonflé artificiellement la dernière vague ici la dernière vague, où, où plusieurs entreprises ont réacheté leurs actions, mais on en a le résultat. En ce moment, on est en rebond, ça, ça se trouve être euh, à partir d'octobre. Déjà, la casure qu'on avait eue en, en février, janvier-février, euh, c'était très, très, très euh, euh, important, a, la, la situation qu'on avait euh, avec un RSI qui était vraiment en surachat et qui était en surachat de, depuis un très bon bout. On a eu une cassure ici, on a une reprise, une petite exubérance, et on est retombé. Et là, on est en reprise. Euh, je voudrais vous souligner ici qu'on a une très très belle divergence euh, au niveau technique qui nous montre que notre, notre, notre prix, oui, peut monter encore ici, mais la divergence nous, habituellement, nous, nous démontre que le, ce qu'on a eu comme montée n'était pas solide. Ici, on voit le, une divergence sur le RSI. On s'en va en baissant comme ça, par, tandis que les prix montaient. Donc, euh, ce n'est pas solide. Là, en ce moment, on a une reprise. J'ai fait une petite zone ici où euh, on est rendu dans 6900. Donc, euh, ce ne serait pas surprenant qu'on se rende à 6000, même 6100, 6200. C'est tout dépendant du rebond, comment il va se produire, est-ce qu'il va se produire rapidement ou il euh, va se produire plus euh, tranquillement. Euh, on suit ça tranquillement, mais euh, la, la chose qu'on se dit, c'est que le rebond euh, est pas surprenant avec euh, ce qu'on a eu ici. une très, très lourde survente et euh, notre MAC ici est toujours en zone très négative, euh, comme on voit. Euh, le standard and power aussi, je vais vous montrer ça, c'est euh, la même chose. J'ai fait les zones ici, puis c'est là-dessus que je vais peut-être vous dire ce que je pense. Où est-ce qu'ils vont se situer les supports, euh, les résistances. Euh, ça, c'est euh, le standard and poor mais euh, très long terme. Sur euh, le standard and power mensuel, euh, ici, on, on a 2000 jusqu'à 2002-2003. On a 2007-2008 jusqu'à 2009, et là, on monte... Euh, de 2009, on a eu une montée presque euh, sans arrêt euh, avec des soubresauts. Euh, donc, euh, sur le RSI, c'est la même chose. Une descente, montée, descente, montée et descente. Et moi, je pense, je, je maintiens ça, qu'on va avoir une descente assez raide euh, pour euh, cette descente-ci, pour ce marché bear euh, qui arrive ici. La raison, c'est qu'ici, c'était moins raide plus raide ici, donc ici encore plus d'achats, euh, en 2015 on aurait pu avoir une correction saine qui aurait fait, nous aurait porté le marché je sais pas où, mais peut-être euh, euh, d'une manière assez saine, on aurait eu une belle correction qui aurait fait après poursuivre le marché, mais là c'est arrivé assez raide, donc euh, pour moi euh, on, va, on va payer de, de cette euh, exubérance euh, donc, ici je vois mon ma ligne de tendance sur le RSI qui a cassé. Et on est à la baisse ici euh, au niveau du RSI. Au niveau de la divergence, on a une divergence très, très, très claire ici euh, sur le RSI. On voit que le sommet ici est moins haut que celui-ci. Ici, le sommet est plus haut que ça. Donc, on n'a pas de pouvoir d'achat. On n'a pas eu la puissance d'achat qui nous permettait de maintenir euh, la montée. Donc, on a vraiment... une. Une ventilation ici de notre euh, achat. Et euh, ce qu'on vit, j'ai tracé ma ligne de tendance, c'est sûr qu'on n'a pas cassé. Je sais que quelqu'un a fait une analyse sur le logarithme, mais euh, une échelle logarithmique, on voit que c'est cassé. Mais sur euh, l'échelle normale, c'est pas cassé. Mais euh, quand même, on a une situation très très précaire. Euh, donc, euh, on voit rien que regarder ici aussi le MAC. MAC est à la baisse. Tout est à la baisse ici. Donc, euh, la situation n'est euh, pas rose. Euh, J'ai fait ici euh, la zone où ce on ce qu'on pourrait rebondir. On est rendu à 2584, il est 10h25 le 9 euh, janvier 2019. Donc, on pourrait rebondir jusqu'à 2600. 2700 aussi, ce serait possible. On est euh, comme ça. C'est comme la reprise ici qu'on est en train de vivre, selon moi petite reprise là ok ça c'est 2008 on est en train de vivre une reprise ici qui pourrait nous faire monter un peu le marché penser qu'on retourne à la hausse mais je ne penserai pas donc c'est pas moi qui décide c'est le marché le marché a toujours raison donc lorsqu'on va arriver ici d'après moi on va avoir, un, un, parce qu'on on débute un marché baissier là je regarde ici surtout mon RSI qui précède toujours euh, les prix d'après moi, on s'en va en marché baissier et on pourrait aller la prochaine, le prochain support serait 2000, euh, 2150 2200 euh, lorsqu'on dit euh, support, faut pas être trop à sur les principes l'analyse technique, c'est jamais précis précis euh, souvent il y a des analystes qui font des, des pr précisions qui, qui, qui m'épattent euh, ils me disent dans, que l'or va valoir tant dans, dans deux ans. Pis, ouf, ouf, on a de la misère à prévoir à une journée à l'avance. Donc, non, non. On ne sait pas euh, où est-ce que le, la correction peut aller. Euh, donc, Ouh. ou on, on pourrait avoir un autre rebond, euh, sommet plus haut. Ça me surprendrait, mais euh, en tout cas, là, on est en rebond. Et euh, on pourrait aller dans cette zone-là. Ici, là. Ça, c'est le support premier, qui se trouve être le sommet ici. Deuxième, euh, les creux. Ça pourrait être aussi un support, 1900 dans ces coins-là. Euh, après ça, le prochain support tomberait à 1500, 1600, qui se trouve être les sommets ici de précédents. Ça, c'est sur le Standard Poor's. Ça, c'est prévision optimiste dans un marché baissier. Prévision optimiste moyen. <rire> Pessimiste. Et puis, euh, quelqu'un, Mike Mullorney qui fait des analyses sur l'or et l'argent, lui, euh, a démontré qu'on pouvait avoir aussi un scénario vraiment pessimiste qui irait vers les 600 dans ces coins-là, sur le Standard Poor's. Moi, je le crois pas. Je crois vraiment pas qu'on va aller à ça. Les ondes de 2000 pourraient être probables, euh, parce qu'il faut pas oublier qu'on est quand même à long, long terme dans un marché haussier, mais... Euh, Pour avoir une bonne correction. Donc, on va suivre le marché, ça c'est au niveau du Standard and Poor. Maintenant, on va aller voir le euh, graphique euh, l'or. Euh, ok, vous montrez avant, euh, avant qu'on passe à l'or. vous montrer ici. J'ai euh, ce graphique-là ici qui se trouve être la période euh, entre 2000 et 2003. Et puis, jusqu'à 2000... Euh, euh, là, on a eu la reprise, et là, c'est le euh, 2008, là, où on a eu le crash. Ça s'en va comme ça après. Mais euh, c'est pour vous montrer qu'on peut avoir un, une reprise quand même importante, ce qui était arrivé ici. La première cassure euh, qui nous avait précipité, on avait, euh, à cette époque-là, 1576, le sommet, et on est tombé à... 1256, et on a eu une reprise très, très importante jusqu'à 1425. Là, je n'ai pas le reste du graphique, mais après ça, on a une descente vraiment importante, jusqu'à, on est allé vers les 600 euh, dans ces coins-là. Donc, ça, c'est le graphique de euh, 1995 à 2008. Euh, maintenant, on va aller voir euh, L'or. Point de vue, euh, on va y aller sur le mensuel. Euh, on est rendu ici. Euh, je, vais, je vais aller plutôt avec le GLD. Ça va nous donner peut-être une, une vision plus... Euh, euh, comme ça. Euh, là, euh, je me sers de Stockchart Non. sur StockChart, ce que j'aime bien, c'est me servir de... L'indicateur qui lui appartient, SCTR, lorsqu'on est au-dessus de 90, c'est qu'on est dans une zone d'achat et c'est ce qu'on vit en ce moment sur euh, GLD qui se trouve être l'ETF de l'or. Euh, ici le RRG qui est encore avec euh, Stock Chart, on est en, signe, en signal positif au-dessus de 100 le Slope que je me sers beaucoup beaucoup, quand on dépasse la zone d'équilibre ici, c'est qu'on est en zone positive et c'est ce qu'on vit en ce moment au niveau de l'or, donc on continue euh, à, à la montée euh, c'est semblable comme je vous avais dit à la situation de 2016 qu'on vit, on est en train de casser ici la moyenne mobile euh, long terme 200 qui est 40 sur un graphique hebdomadaire mais c'est la moyenne mobile 200 qu'on on est en train de casser de la même manière ça allait en l'air en baissant et on monte ici le volume est là le volume est présent au niveau du RSI c'est vraiment dépassé le 50 et on s'en va à la hausse et le MAC euh, s'en va lui aussi à la hausse donc au niveau de l'or on est en tendance haussière euh, il va avoir une bonne résistance ici à euh, euh, 1375 sur 75, euh, sur un graphique euh, euh, sur le, le, le graphique de l'or lui-même. Je peux aller vous le remontrer. Il va avoir une très très bonne résistance là, à, à, à casser si on veut que, si que le graph, le, le, la tendance euh, se poursuit. Euh, ici, c'est ça, c'est 1375 dans ces coins-là. Très, très bonne résistance ici, euh, donc on est en changement de tendance, on s'en va à la hausse. Euh, on pourrait avoir un revirement, un revirement, mais ça serait surprenant parce que là, c'est comme entamé. Là, là, là, là, le revirement à la hausse est entamé. Euh, si on casse ça dans ces coins-là, là, on va probablement poursuivre le marché haussier. Mais c'est sûr qu'un marché haussier, ça va pas d'une manière directe à la hausse. On a des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Donc, euh, ça pourrait nous arriver qu'on s'en ait un marché euh, haussier sur l'or. Au niveau euh, euh, des minières, or-argent, si je regarde le XAU, euh, on a changé de direction aussi, on s'en va en tendance haussière. C'est moins... Euh, c'est moins évident que avec l'or lui-même. Mais j'ai fait une analyse euh, rapprochée. Et euh, en 2016, c'est la même chose qui est arrivée. L'or a commencé sa montée avant les orifères argentifères. Euh, au niveau de l'argent, c'est l'argent argentifère. Mais euh, c'était la même chose qui s'était produite. Donc, euh, lorsqu'on a eu euh, l'or qui avait un petit peu de, euh, il avait commencé en deux, début 2016 à monter, euh, ça a été en février que les.. Le, les orifères et argentifères ont, ont commencé leur course, leur course donc on est un peu dans la même situation d'après on va on va monter on va poursuivre une montée et on va suivre le mouvement de l'or ce qui est positif au niveau des minières d'or et d'argent, ben, c'est un peu pareil c'est qu'on a changé de tendance on n'est pas encore dans une zone comme ici en positif mais ça pourrait revirer rapidement on a des résistances c'est sûr mais on est en au-dessus au niveau du RSI au niveau de 50 au-dessus de 50 Ma slope est au-dessus de 100. On vient de euh, RRG. Euh, ça vient de dépasser les 100. Les deux lignes, il faut qu'ils soient au-dessus de 100. Donc, euh, c'est positif au niveau des minières. Euh, Peut-être vous montrer deux que je suis euh, particulièrement. GDXJ. Euh, encore là, c'est très positif. Euh, on est au-dessus de 90 au niveau du SCTR. Même chose ici. RRG au-dessus de 100 au-dessus de, de, au de la ligne d'équilibre, zéro, donc euh, c'est bien, c'est pas encore décisif, j'ai j'ai tracé une ligne de tendance, on semble avoir cassé à la hausse, mais c'est pas c'est pas encore décisif, il faudrait vraiment avoir une bonne montée pour, euh, je dirais pas euh, euh, attendre d'embarquer dans le marché, mais une belle confirmation, comme ici, là avoir une belle confirmation. On n'a pas encore cette confirmation-là, mais d'après moi, ça ne devrait pas tarder. Donc, il euh, faut être montré. Tout, tout dépendant de comment vous voyez ça. Moi, je pense que c'est, euh, ça va se faire dans, dans les prochains jours. Donc, ici, c'est la même chose du RSI. Au euh, niveau du max, c'est en revirement positif. Donc, euh, tout est positif. Euh, Quelqu'un m'avait parlé de First euh, First euh, Nickel, Majestic, nickel, euh, Silver, excusez, Nickel. On n'est pas dans le Nickel. Là euh, aussi, c'est la même chose, euh, mais on n'est pas encore en confirmation d'achat. Ça ne s'est pas encore monté. Slope n'est pas encore euh, dépassé. Ça regarde très, très bien aussi pour First first Majestic, euh, Silver. Euh, la même chose pourrait se produire que ce qui est arrivé en 2007. La même chose pourrait se produire. Il y a beaucoup de similitudes, mais on n'est pas encore en il y a du positif, mais c'est pas encore fort, fort. Il euh, faut dire que euh, First Majestic euh, Silver a des points très, très, très rapides, euh, comme le, le, le, le Silver, l'argent le, le, aussi, lorsque ça monte, ça monte rapidement. Vous montrez euh, rapidement, à long, long terme, comment qu'on a des montées importantes euh, sur, sur ces First Majestic une montée très très importante donc le, re le revirement pourrait nous conduire à une montée euh, très très importante aussi rapidement mais on n'est pas encore là c'est à la veille mais c'est pas encore là donc euh, on va aller voir le dollar américain oh ça va pas bien le dollar américain le dollar américain est en correction euh, on, on l'avait vu on, je me doutais que ça arriverait euh, on a eu quand même une très très bonne montée ici, on voit que à partir de mars, avril 2018, on a eu une montée très très impressionnante, mais là, cette, la, la, la fête est terminée, on a ici un, une cassure qui est arrivée, donc le dollar américain est baissier pour le moment. On voit très, très bien ça dans ce mouvement-là. C'est ce qui fait que ben, l'or euh, prend du galon et euh, l'or et les orifères argentifères vont probablement suivre bientôt, selon moi. Donc, euh, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. On, euh, le reste, euh, euh, on pourrait comme faire une prochaine analyse très bientôt, peut-être finir avec le silver, euh, l'argent lui-même, le graphique de l'argent. Euh, pour vous montrer qu'on est en changement de tendance ici. On voit très très bien que tout converge vers la hausse. On s'en va euh, vers euh, un changement de tendance haussier. Euh, par contre, euh, on n'a pas encore, euh, au niveau de l'or et de l'argent encore, on n'a pas encore de... de, de on va aller voir va vu d'une autre manière. On, on est en hausse, ça c'est clair. Regardez ici, tous mes indicateurs sont à la hausse, mais on n'a pas encore de signal là, de, de, de, de puissance d'achat. Donc, euh, on attend ça, euh, comme un peu ce qui s'est passé en 2016. Une fois que ça va être fait, euh, d'après moi, ça va arriver. Euh, là, on va vraiment pouvoir, euh, d'une manière certaine, embarquer dans le marché, mais tout, tout ressemble à ça. Donc, euh, c'était mon analyse pour aujourd'hui. On vous revient très bientôt.